Hello, j'espère que vous allez bien, fais cette petite vidéo pour faire un petit témoignage de l'accompagnement la, de que propose Tony, donc j'ai eu cet accompagnement, cet accompagnement pardon, il y a une dizaine de jours et, et depuis ça m'a ça, ça permis d'avancer et, et de régler certains des problèmes que, que j'avais à ce moment là, donc moi je vous, je vous le conseille vraiment, hein, c une personne très bienveillante, euh, à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute aussi de, euh, de enfin l'écoute de soi et qui permet, qui, qui a, et ça lui permet de donner des, des vraiment des des, des solutions euh, très précises euh, et des clés, et des outils qui permettent à chacun euh, de euh, on va dire de relever le challenge qu'il euh, qu est en train de vivre donc moi je le conseille vraiment surtout que moi je trouve que ces ces, ces ces tarifs sont vraiment abordables et connaissant on va dire la grille des tarifs pratiqués par des coachs je trouve que c'est vraiment abordable euh, donc moi vraiment je vous, je vous le conseille donc merci Tony et euh, et je le recommande allez ciao ciao